Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette dernière conférence du forum PHP. Nous accueillons Gilles Deweck. Gilles est actuellement chercheur à l'INRIA et professeur attaché à l'ESN Paris-Saclay. Il s'intéresse aux mathématiques sous toutes leurs formes, qu'il tente de vulgariser avec brio via ses livres et ses conférences. Aujourd'hui, il vient nous parler d'éthique informatique Gilles, je vous laisse la parole. Euh, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi d'être invité pour votre 20e anniversaire. Et c'est un petit peu l'occasion de se replonger 20 ans en arrière. Et vraisemblablement, si on avait organisé cet événement ou quand des événements similaires ont été organisés euh, il y a une vingtaine d'années, euh, non seulement il n'y avait pas de, de conférences ou d'exposés euh, euh, dédiés à l'éthique, mais j'imagine que le mot éthique a dû être très peu prononcé. Euh, C'était effectivement un peu l'état du monde euh, il y a 20 ans. Euh, ces questions d'éthique de l'informatique sont relativement euh, récentes. Euh, on peut dire que les comités d'éthique ont commencé à apparaître euh, il y a en gros une dizaine d'années. Il y a eu un, une première prise de conscience au cours des années 2000 qui s'est concrétisée au, au début des années 2010. Et euh, bien entendu, euh, c'est très peu comparé à, par exemple, l'éthique biomédicale qui existe depuis 2500 ans. Euh, ça fait 2500 ans que les médecins se, se posent des questions d'éthique et nous, ça fait seulement euh, quel, quelques années. Alors, cette cette, euh, cette jeunesse des questions éthiques est due à la jeunesse de l'informatique elle-même, bien entendu. Euh, l'informatique existe euh, depuis un peu moins d'un siècle, donc euh, c'est une science relativement récente, une technique relativement récente, mais également elle est due aussi à une évolution euh, de l'informatique elle-même. Et si on se replonge dans l'informatique des années 40 ou des années 80, disons dans cette première période de, de l'informatique, eh bien, on essayait de concevoir des algorithmes de tri ou des algorithmes de recherche en table, mais qui en général s'appliquaient à des tables de quelques centaines ou des quelques milliers d'items. De, de, et effectivement, à cette, à cette époque, quand on avait des programmes qui tournaient tout seuls sur un, un ordinateur isolé du reste du monde, euh, les problématiques étaient beaucoup moins, beaucoup moins saillants et beaucoup moins prégnants. Euh, ce qu'il y a de... Euh, ce qu'il y a de nouveau, c'est euh, depuis le début des années 90, euh, d'abord le développement des réseaux et en particulier du web, et donc beaucoup des questions d'éthique de l'informatique sont liées au fait que nous communiquons euh, grâce au web, et également le fait que nous pouvons euh, aujourd'hui euh, gérer, accumuler, traiter euh, de très grosses quantités euh, de données, et le fait que liées de grosses quantités de données euh, change complètement euh, les questions euh, les questions éthiques. Alors pour un petit peu entrer dans le vif du sujet, on peut commencer par prendre un certain nombre d'exemples et le premier exemple c'est celui auquel tout le monde pense quand on pense à des, quand on parle d'éthique de l'informatique, c'est la question des données personnelles et du respect de la vie privée. Et donc on a même une, une, une structure dans, dans la République française qui s'appelle la CNIL et qui est, central, qui est focalisée sur ces questions centrales de données personnelles et de respect de la vie privée. Alors comme beaucoup de, de, de questions éthiques, le choix qui se pose à nous n'est pas tellement entre le choix de faire le bien et de faire le mal. Il est assez rare que les questions éthiques soient, soient si simples. Mais disons, nous avons deux manières de faire le bien ou deux manières de faire le mal et nous devons arbitrer entre les deux. Et dans le cas des, des données personnelles, par exemple, pensez à des données de santé, bien, il est bien évident que si vous donnez tous les dossiers médicaux de tous les patients de France et du monde à, à des chercheurs en, en en médecine, des chercheurs en biologie, eh bien, ils pourront faire des recherches beaucoup plus efficaces parce qu'ils auront des données statistiques sur les maladies, sur les antécédents des patients, etc., qui leur permettront de, de faire progresser la médecine beaucoup plus vite. Euh, mais bien entendu, on se dit que ce n'est pas quelque chose de, de raisonnable. Euh, il faut que la, la, la vie privée des patients soit, soit préservée. Et donc, il, il se trouve ici qu'il y a deux valeurs. Il y en a une qui est euh, la valeur de la santé, qui est quelque chose que nous chérissons. Nous chérissons le fait d'être en bonne santé. Et puis, il y a de l'autre côté, une autre valeur qui est celle de la vie privée. Et nous chérissons également le fait de pouvoir protéger notre, notre vie privée. Et ces deux valeurs entrent en conflit. Et donc, ça, ça, ça crée ce qu'on appelle un dilemme éthique. Et nous devons arbitrer entre être en, me, en meilleure santé et, ou à, avoir une vie privée euh, davantage garantie, en sachant qu'il est quasiment impossible d'avoir euh, les deux. Et donc, euh, la question de la solution du, du dilemme, c'est de savoir un petit peu où nous voulons mettre le curseur entre la santé euh, et la vie privée. Et ici, il, y a, il semble y avoir une solution assez simple qui consiste à dire, ben, nous allons effectivement euh, donner euh, tous les dossiers médicaux à, à des, de tous les patients à tous les chercheurs qui, qui le souhaitent, euh, mais euh, nous allons d'abord les anonymiser. Et si vous prenez la signification du mot euh, « anonymiser » Au sens, au sens premier, eh bien, ça veut dire euh, supprimer le nom euh, d'une personne qui, qui, qui, dont, dont, dont, nous parle, dont, dont le dossier médical est, est, est concerné. Alors, cependant, si vous prenez un dossier médical et que vous vous contentez de supprimer le nom de la personne, eh bien, vous ne faites pas grand-chose. Par exemple, si vous avez le dossier médical d'un compositeur qui s'appelle Wolfgang Amedeus et qui est né en 1756 et qui est mort en 1791, eh bien, vous voyez qu'il n'est pas très difficile de réidentifier euh, ce, ce compositeur, même si je ne vous ai pas donné son nom. Alors, vous pouvez dire, bien entendu, euh, tout le monde n'est pas aussi célèbre que cette personne et donc euh, le, la, la réidentification concerne, mettons, un petit nombre de gens, mais en fait, pas du tout, euh, puisque euh, simplement en connaissant votre date de naissance et votre code postal, on peut vous euh, réidentifier dans quasiment 90% des cas. Euh, en fait, ce n'est pas très compliqué de comprendre pourquoi. Euh, les personnes vivantes partagent euh, en gros 30 000 dates de naissance. Euh, si vous multipliez 30 000 par 100 000, qui est le nombre de codes postaux euh, différents, vous voyez qu'il y a 3 milliards de combinaisons. Et euh, sur ces 3 milliards de combinaisons, euh, à peine 67 millions de, de combinaisons sont utilisées. Et donc, la plupart des combinaisons qui sont utilisées ne sont utilisées qu'une fois. Et donc, c'est ce qui permet de, de, de, de réidentifier assez facilement des personnes, même quand on anonymise le, le, le dossier. Donc, il faut faire une, une anonymisation plus complexe qui consiste à dégrader les informations qui se trouvent dedans, par exemple, mentir sur la date de naissance, mentir sur le code postal. Alors, bien sûr, si on supprime toutes les informations, la vie privée est totalement garantie, mais l'efficacité de la recherche médicale est nulle. Et puis, si on laisse toutes les informations, l'efficacité de la recherche médicale est maximale, mais euh, la, le respect de la vie privée est nul. Et donc, il faut trouver un juste milieu entre ces deux voies. Un deuxième exemple qui est malheureusement d'actualité, c'est l'application qui s'appelait jusqu'à hier Stop Covid et qui semble s'appeler depuis ce matin Tous Anti-Covid. Et ici, il y a à nouveau un dilemme qui se pose, et de manière plus générale avec toutes ces applications de traçage, entre la santé à nouveau et à nouveau, ici, la, la, la, la vie privée. Et bien entendu, ces euh, les applications de traçage seraient beaucoup plus efficaces si elles, on les laissait collecter tout un tas d'informations sur nous, mais nous ne le, le souhaitons pas. Et donc, il y a un certain nombre de, de critères sur une application comme, comme StopCovid. D'ailleurs, StopCovid est plutôt une application vertueuse de ce point de vue-là. Mais en enfin, fait, comme elle est euh, déployée par mon employeur, vous pouvez… Euh, enfin, je, je le pense réellement, mais disons, vous n'êtes pas obligé d'accorder euh, crédit à mes propos. Mais par exemple, une question qui s'est posée sur les applications de traçage était est-ce que leur utilisation doit être euh, euh, libre, doit être volontaire euh, ou non Est-ce qu'elle repose sur un consentement des, des, des, des personnes qui installent cette application sur leur téléphone ou non. Et il y a des pays où il a été choisi d'utiliser les informations de bornage des téléphones et euh, dans ce cas-là, euh, il n'y a aucun consentement de la personne, euh, des personnes qui sont concernées. Euh, alors que dans StopCovid, eh vous pouvez l'installer si vous voulez, vous pouvez ne pas l'installer si vous voulez. Donc, c'est déjà une première différence. Alors, il y a d'autres différences, comme le fait, par exemple, que le code soit public ou, ou, ou non. Que, euh, euh, le fait que les données soient conservées euh, sur un serveur en France ou sur un serveur au moins dont on sait où il est ou par opposition à euh, des données qui sont conservées, on ne sait où. Mais donc, vous voyez qu'ici aussi, euh, se, on se pose la question de trouver un juste milieu entre préserver la santé à tout prix et préserver la vie privée à tout prix. Dans un dilemme éthique comme celui-ci, en général, un certain nombre de, de personnes vont argumenter uniquement en utilisant la, la valeur de la santé et où, en utilisant uniquement la valeur de la vie privée, et dans ce cas-là, le, le, le, leur point de vue a un intérêt restreint. Euh, ce qui est intéressant, c'est d'argumenter en essayant de comprendre l'articulation entre ces deux valeurs et comment on peut les préserver l'une et l'autre euh, euh, au, au mieux. Il y a tout un tas d'autres questions qui ne concernent pas euh, les, euh, uniquement les, la, les, les données personnelles et la vie privée. Euh, il y en a une qui est par exemple celle de « où mettre un ordinateur ?» Et donc, une question qui se pose, c'est euh, aujourd'hui il y a un, un nombre de personnes âgées importantes, il y a un nombre de personnes qui aident des personnes âgées encore plus importantes, et donc on peut se demander si on peut remplacer ces personnes par les robots. Et donc là, on a une vision d'un monde un peu dystopique, où il y aurait des personnes âgées isolées avec, qui auraient pour unique euh, euh, partenaire de, de conversation euh, un robot, et donc c'est typiquement le genre de société vers lequel nous ne voulons pas aller. Alors cela dit, ça ne veut pas dire que les robots ne peuvent pas aider les personnes âgées. Par exemple, un robot qui mesure la glycémie d'une personne diabétique en permanence, est quelque chose d'extrêmement utile. Mais le fait d'installer un robot qui mesure la, la, la glycémie d'une personne âgée peut faire que l'infirmière qui venait lui mesurer sa glycémie tous les jours, finalement ne vient plus. Et cette infirmière peut, dans certains cas, être la seule personne avec qui cette personne âgée avait des contacts. Et donc, il faut remplacer cette infirmière par quelqu'un d'autre. Et peut-être quelqu'un d'autre dont l'unique mission serait de garder un, un lien social avec avec cette personne. Donc, euh, où mettre des robots euh, dans dans les EHPAD, ça semble pas une très bonne idée. Il y a une autre question, c'est est-ce qu'on peut mettre des robots dans les cours de justice, c'est-à-dire est-ce qu'on peut remplacer un juge par un robot ou plus simplement euh, par un algorithme. Et alors ici, à nouveau, euh, il y a une vision un petit peu dystopique euh, qui consiste à imaginer euh, un un robot qui, d'une voix métallique, nous apprend que nous sommes condamnés à 20 ans ou à 30 ans de prison, et donc on a l'impression qu'on préférerait que ce soit une personne, une personne humaine. Mais en même temps, on peut se poser la question de savoir, par exemple, dans certains États du sud des États-Unis, où les jurys sont connus pour avoir certains biais qui dépendent par exemple de la couleur de la peau des personnes jugées, on peut, il faudrait se poser la question de savoir si les Afro-Américains partagent notre point de vue ou si eux ne préféreraient pas être jugé par, par un algorithme. Quand j'ai évoqué 20 à 30 ans de prison, bien entendu, là je me place dans le cadre d'une cour d'assises, mais il y a plein, plein d'autres interventions de la justice qui sont moins dramatiques, qui sont moins tragiques. On est plus dans, la, dans le ressort de la comédie que dans le ressort de la tragédie et euh, on peut se demander euh, s'il est bien ou mal que euh, un robot puisse mettre euh, une amende à un automobiliste et comme vous le savez euh, c'est déjà le cas et donc euh, ici euh, on peut se demander euh, il y a une vraie question euh, il y a une question d'efficacité euh, de, la, de, la, de la procédure. Euh, si c'est un robot, bien sûr, ça va être plus efficace que si c'est à chaque fois une personne humaine qui doit euh, mettre une amende. Euh, en même temps, est-ce que la, la, la, la possibilité de négocier, la possibilité d'expliquer une situation, est-ce que l'empathie, la possibilité d'avoir une personne qui se met à votre place est garantie par un robot bah, Ça dépend des robots et euh, ça dépend euh, des, euh, des algorithmes. Puisque nous parlons d'automobile, il y a énormément de questions éthiques qui se posent autour des questions de, de véhicules autonomes. La première question éthique est celle de l'opportunité de, de leur déploiement. Et ici, il y a une question éthique un peu, un peu particulière, qui est que dans, dans beaucoup de situations, on se dit bon, « si on n'est pas absolument sûr qu'une innovation va apporter un progrès, bien on va plutôt rester prudent ». Et donc c'est un vieux principe qui remonte à l'Antiquité qui consiste à dire: eh bien n'agissons pas si nous ne sommes pas sûrs d'agir pour faire le bien. Mais dans le cas des véhicules autonomes, il faut avoir conscience qu'il y a chaque année dans le monde 1,3 million de morts sur la route. Je pense que malheureusement, beaucoup d'entre nous connaissent des personnes qui, qui, qui sont mortes dans ce type de situation. Et chaque année où nous ne déployons pas les véhicules autonomes, il faut savoir que nous prolongeons cet cette état. Les véhicules autonomes ont euh, vraisemblablement euh, seraient vraisemblablement de meilleurs conducteurs que nous. Alors, ça ne serait pas des conducteurs parfaits, mais vraisemblablement euh, tout un tas de, de, de biais, de, euh, des conducteurs humains, comme par exemple une grande difficulté à maintenir son attention, à rester concentré pendant de, de, de longues durées. Les êtres humains sont pas très bons pour rester concentrés euh, euh, sur sur sur une seule tâche pendant très longtemps, surtout si cette tâche n'est pas très très très impliquante. Eh bien, on peut penser qu'un algorithme conduirait mieux qu'un être humain, et donc euh, le déploiement des véhicules autonomes euh, permettrait de sauver des vies. Et donc ici, euh, il y a un dilemme qui se pose un petit peu à l'envers, c'est-à-dire on a envie d'être prudent, mais peut-être la prudence, c'est précisément de développer les, les, les véhicules autonomes. Il y a tout un tas de, de dilemmes, vous avez peut-être entendu parler du dilemme du trolley, qui est celui du véhicule autonome, qui a le choix entre... Enfin, c'est une situation catastrophique où il n'a plus que le choix entre euh, écraser une personne ou dix personnes et quel, que, que comment, comment résoudre ce problème Est-ce qu'il faut euh, ess essayer d'épargner le plus de vie possible, plus d'années de vie possible, etc. Il y a, il y a énormément de, de réponses dont aucune n'est satisfaisante. Mais il y a aussi d'autres questions qui se posent. Par exemple, est-ce que le conducteur d'un véhicule autonome pourrait avoir le droit de, euh, de transgresser les limitations de vitesse alors aujourd'hui, les, les, les, les conducteurs humains ont la possibilité de transgresser les, les, le code de la route, et il y a même un certain nombre de cas où il leur est recommandé de transgresser le code de la route. Donc à nouveau, euh, c'est des cas un petit peu d'école, c'est des, des cas qui sont des, des, des expériences de pensée qui sont construites un petit peu pour frapper l'imagination, mais imaginez que vous soyez en train euh, de conduire euh, sur une route de campagne et que euh, vous vous trouviez euh, euh, seul sur la route et qu'il y ait une ligne blanche au milieu de la route et que sur la, la voie que vous empruntez, tout d'un coup euh, apparaît euh, une poussette d'enfant, eh euh, dans ce cas-là, euh, je pense qu'il est, il est, il est bien de transgresser euh, le code de la route et de franchir la ligne blanche pour euh, en, en, emprunter la ligne de gauche, même si, euh, en théorie, elle n'est pas faite pour vous. Comment est-ce que devrait réagir à un algorithme dans une telle situation Est-ce qu'il devrait franchir la ligne blanche Est-ce qu'il faudrait que le code de la route soit modifié de manière à lui permettre de franchir la ligne blanche Est-ce que l'algorithme par lui-même devrait décider de transgresser euh, les, le code de la route parce qu'il y a un objectif qu'on peut qualifier de supérieur euh, qui est celui du, du, du respect de la vie humaine Est-ce que c'est le conducteur qui doit donner l'autorisation à l'algorithme de, de franchir la ligne blanche Est-ce qu'un conducteur euh, qui euh, va au cinéma et qui s'aperçoit qu'il est en retard peut donner l'autorisation à un véhicule autonome de dépasser les limitations de vitesse. Voilà tout un tas de questions d'éthique qui se posent dès le moment que nous passons d'un véhicule hétéronome à un véhicule autonome. Un dernier exemple est celui des réseaux sociaux et de la haine en ligne. Et ici, une solution assez simple pour éviter le déferlement de, de propos haineux est d'interdire l'anonymat sur le web et d'interdire l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ainsi, vous devriez, à chaque fois que vous postez un, un message, euh, donner une copie de vos papiers d'identité. Alors, bien entendu, ça aurait aussi, alors ça aurait un grand avantage, c'est qu'il y aurait beaucoup moins de déferlement de haine sur, les, sur, sur, sur le web, et donc ça garantirait la tranquillité de, de, des utilisateurs de, de ces réseaux. Et donc, la tranquillité est une valeur que nous pouvons euh, chérir et que nous pouvons euh, déf défendre. Mais bien entendu, il faut voir que euh, la suppression de l'anonymat euh, sur, euh, sur le web aurait euh, des, des conséquences extrêmement graves euh, sur, sur nos libertés. Euh, par exemple, un... un un syndicat, un militant syndical ou même un, un militant qui, à l'extérieur de son entreprise, euh, décide de militer pour une cause qui lui, est, qui lui est propre et ça ne regarde pas son employeur. Euh, si à chaque fois que ce militant devait euh, poste un message, il est obligé de déclarer son identité, eh bien vous voyez que, et que tout le monde peut y avoir accès, y compris, y compris son employeur, ça poserait un certain nombre euh, de, de, de, de difficultés. Donc comment arbitrer entre tranquillité et liberté oh, euh, C'est une vraie question et comme tous les je, je chéris la liberté davantage que la tranquillité, mais cependant, il faut comprendre qu'il y a aussi une recherche de voie médiane qui doit être faite entre ces deux valeurs. Puisque je suis en train de parler euh, de rapport avec mon employeur ou avec votre employeur, il y a une question qui m'a été posée, qui est celle de la marge de manœuvre d'un codeur, d'un développeur, d'un employé, d'une entreprise plus généralement, quand il reçoit des instructions de sa hiérarchie et que ces instructions sont contraires à son éthique personnelle. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un droit de retrait pour les développeurs Est-ce qu'on peut décider de ne pas, de refuser de développer un logiciel, une application qui irait contre, contre nos valeurs personnelles alors, bien entendu, euh, la question euh, dépend beaucoup euh, de savoir si on souhaite garder son job ou non. Euh, et si on, le, si on souhaite le garder, ce qui est en général le cas de, de beaucoup de gens, il faut bien admettre que notre marge de manœuvre est relativement restreinte. Euh, cela dit, en, en éthique, il n'y a jamais de marge de manœuvre nulle. Ça n'arrive jamais que nous soyons totalement contraints de, de, de faire quelque chose, même dans les situations les plus désespérées. Nous avons toujours une petite marge de manœuvre et il faut toujours essayer de, de l'exploiter. Alors, la première marche de manœuvre que nous avons, c'est bien sûr de discuter avec notre hiérarchie, parce qu'il est tout à fait possible que les actions malveillantes que notre hiérarchie nous demande ne soient pas perçues par notre hiérarchie comme étant malveillantes. Et donc, notre premier devoir, c'est d'informer notre hiérarchie sur le fait qu'il y a une potentialité de malveillance. Et souvent, euh, on peut modifier légèrement euh, le logiciel ou l'application de manière à diminuer euh, cette pos possibilité de malveillance. Par exemple, en anonymisant les données ou en les anonymisant davantage que ce que votre hiérarchie vous a, euh, vous a demandé. Donc ça, c'est la première marge de manœuvre. C'est une espèce de communication verticale euh, qui consiste à expliquer à votre client ou à expliquer à votre hiérarchie que euh, ce qu'il vous demande de faire bah, euh, peut, euh, peut être critiquable et en particulier que ça peut être critiqué par d'autres personnes ce que, en général, les entreprises sont, les entreprises sont en général assez sensibles à ce type d'argument. Alors il y a une deuxième euh, marge de manœuvre qui est euh, bien entendu de discuter avec vos collègues et euh, s'il si s'avère que vous êtes euh, la seule personne dans l'entreprise ou dans l'équipe de développeurs à, à avoir des réserves éthiques, eh bien, il faut vous demander euh, si ces réserves sont, sont réellement fondées. Euh, si en revanche vous vous apercevez qu'il y a une majorité euh, ou la totalité des personnes de votre équipe qui sont de, de votre avis, eh bien, bien entendu euh, la situation est, est tout à fait différente. Et ça, vous pouvez le faire dans un cadre formel ou dans un cadre informel, c'est-à-dire vous pouvez le faire autour d'une conversation, de café ou par un mail ou quelque chose comme ça, mais vous pouvez également le faire dans le cadre d'une action syndicale. Vous pouvez par exemple demander l'aide d'un syndicat si on vous demande de faire des choses que vous considérez comme graves. Bien entendu, la dernière solution, c'est de changer d'entreprise. Et Pour les informaticiens, c'est pas si compliqué de changer d'entreprise. Et il faut comprendre que si vous êtes absolument vegan et que vous avez décidé de, de travailler dans un abattoir, ben, il y a un moment où des, des dilemmes éthiques vont se poser et il est vraisemblable que vous soyez euh, fréquemment euh, dans une situation où vous ne voulez pas euh, faire ce qu'on vous demande de faire. Et dans ce cas-là, il faut en tirer les conséquences et peut-être changer, euh, changer d'emploi. Alors Cela dit, euh, ce n'est pas la situation la plus importante, il me semble, celle d'un développeur ou plus généralement euh, d'un employé qui est en conflit avec euh, l'entreprise qui, qui l'emploie. Je crois que ce qui est le, le plus important, euh, c'est de comprendre l'intérêt des entreprises elles-mêmes à se saisir de ces questions d'éthique. Donc, comme vous le savez, euh, l'histoire de, de l'informatique, je parle ici de l'histoire de l'industrie informatique, a été marquée par un certain nombre de tournants euh, historiques. Euh, donc, il y a d'abord eu euh, le tournant du, du, du logiciel. Donc, avant le tournant du logiciel, l'informatique, c'était surtout euh, le matériel et une entreprise dominait... Euh, la la fabrication de matériel, c'était IBM, et IBM n'a pas vu que le logiciel, en particulier les systèmes d'exploitation, devenait plus important que, que le matériel, c'est à dire qu'il y avait plus d'innovation, il y avait plus de marge, plus de valeur ajoutée liée au système d'exploitation qu'au matériel. Euh, IBM a fait ce qui est considéré par beaucoup comme une erreur stratégique ça a été de déléguer euh, le développement des systèmes d'exploitation de ses PC à une entreprise totalement inconnue qui ne faisait pas peur à IBM à cette époque et qui s'appelle Microsoft bon, Microsoft a compris le tournant du logiciel mais Microsoft n'a pas compris le tournant du web comme vous le savez et euh, Microsoft euh, a perdu de sa superbe euh, quand une autre entreprise qui avait mieux compris l'importance du web et en particulier des moteurs de recherche euh, s'est imposée et cette entreprise euh, c'est Google. Il y a eu un autre tournant euh, ensuite qui est celui du web symétrique, c'est-à-dire dans le web tel que Google le voyait, euh, il y avait un, un petit nombre de gens qui diffusaient de l'information et beaucoup de gens qui la, la recevaient. Et euh, avec le web 2.0 ou les réseaux sociaux, cette, cette asymétrie c est, c est, a disparu. Et donc aujourd'hui, tout le monde peut parler et tout le monde peut lire, euh, tout le monde peut parler, tout le monde peut écouter euh, sur le web. Et donc, il y a d'autres entreprises, en particulier, euh, bien entendu, Facebook, qui ont euh, pris l'ascendant sur, sur une entreprise comme Google. Alors bien sûr, IBM, Microsoft et Google n'ont pas disparu, ça reste des entreprises très, très florissantes, mais ce plus les entreprises qui sont euh, à, euh, les, plus, les, les plus innovantes, euh, même si euh, voilà, Google a par exemple très bien rebondi sur d'autres sujets, euh, comme, comme les systèmes d'exploitation des, euh, des téléphones. Euh, on ne sait pas quel sera le prochain tournant. Alors, bien sûr, il y a, il y a des milliers de petits tournants tous les jours, mais quel sera le, le prochain gros tournant, personne ne le sait. Mais euh, il est clair que les, les entreprises qui dominent le marché aujourd'hui ont un talon d'Achille et que leur talon d'Achille, c'est qu'elles ont énormément de mal à comprendre les problèmes, euh, problèmes d'éthique et euh, leur, leur, leur, leur modèle d'affaires euh, qui sont fondés sur le fait de collecter des données personnelles de euh, leurs usagers et de les revendre sur un second marché euh, à côté, est un modèle qui est incompréhensible un compatible avec, avec un certain nombre de valeurs, comme le respect de la vie privée, etc. Et, et donc, ces entreprises, vraisemblablement, n'arriveront pas à, mieux à se saisir des questions d'éthique que IBM a réussi à saisir des questions de logiciel, que Microsoft a réussi à se saisir des questions de web ou que Google a réussi à se saisir des, des réseaux sociaux. Et donc, euh, il est possible que le prochain tournant soit un tournant éthique, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises qui auront maîtrisé ces questions éthiques, c'est-à-dire des, des, des entreprises qui pourront vendre à leurs clients euh, des, des produits qui sont conformes avec un certain nombre de, de valeurs, les valeurs que les clients de ces entreprises euh, chérissent et, et attendent, et il est possible que ces entreprises... Euh, euh, euh, prennent le pas sur des entreprises comme, comme Facebook ou comme Google euh, qui, elles, seront un peu à la traîne sur, sur, ces, que, sur ces questions éthiques. Et donc, si euh, le prochain tournant est un tournant éthique et on commence à voir, alors non pas des entreprises de la taille euh, de, de Google ou de Facebook, mais des entreprises plus petites, euh, fonder leur modèle d'affaires sur le fait qu'elles respectent un certain nombre de valeurs et que les produits qu'elles diffusent, les services qu'elles diffusent euh, sont respectueux d'un certain nombre de valeurs, notamment la vie privée de leurs utilisateurs, et eh bien euh, pour ces entreprises, et c'est le message que je souhaiterais vous transmettre dans, dans cette intervention, pour ces entreprises, euh, l'éthique n'est pas du tout un frein, C'est pas du tout quelque chose qui les empêche de développer de, de, de nouveaux produits, comme on a un peu tendance à le voir dans, dans, dans une vision un peu caricaturale de l'éthique. Au contraire, l'éthique pour ces entreprises est un véritable avantage compétitif. Je vous remercie. Ah, eh bien, merci beaucoup pour votre, pour votre temps. Alors, nous avons différentes questions. Est-ce que vous préférez que je les sélectionne ou est-ce que vous préférez qu'on les prenne au vote Alors, Morgane, je crois qu'il y a une session oui. de questions. Oui, tout à fait. Du coup, au vote, euh, est-ce que vous souhaitez qu'on les prenne au vote ou est-ce que vous préférez qu'on les prenne Vous pouvez prenne... poser des questions dans le chat et j'essaierai d'y répondre. D'accord. Vous vous m'entendez ou pas du tout Je ne crois pas. Hop. Hop, me merci. Hop. Hop, euh, alors, Un peu Gilles, m'entendez-vous Alors l'onglet questions. Donc je regarde. Un peu. Gilles. un peu. Alors il y a une dizaine Gilles. de questions. Euh, Morgan, oui. vous voulez en sélectionner un certain nombre et j'essaie de répondre euh, Est-ce que vous m'entendez déjà Oui, oui, très bien. Ah, parfait, ok. Donc, euh, donc soit les, les personnes ont voté, soit vous pouvez sélectionner celle qui vous semble la plus pertinente. Alors, les, je regarde les votes. Par vote, c'est celle de Kevin qui commence. Et en tête, d'accord. Peut-on concilier le principe même de l'entreprise qui est de rapporter le plus d'argent possible à ses sociétaires et l'éthique qui, en général, limitera les profits réalisables alors, c'était un peu ma conclusion. Euh, J'ai essayé de vous montrer que dans un certain nombre de cas, euh, un souci éthique pouvait être un frein au développement de, du profit d'une entreprise, mais euh, que euh, c est, c est, c est le respect des, des, des valeurs pouvait aussi être euh, un avantage compétitif parce que c'est un argument de vente. Euh, et exactement comme... Euh, euh, faire des véhicules euh, des, des voitures euh, des, des voitures à, à essence comme, comme on les connaît euh, aujourd'hui euh, qui ne respectent euh, aucun critère de sécurité et eh bien ça vous fait gagner davantage d'argent parce que la voiture est moins chère si vous avez moins de soucis de sécurité mais euh, si vous n'avez aucun souci de sécurité, il est vraisemblable que personne n'achètera vos voitures, donc finalement la, la sécurité est à la fois quelque chose qui vous coûte de l'argent mais quelque chose qui vous permet de vendre davantage de voiture L'hypothèse que je vous invite à, à explorer avec moi, bien sûr, j'en sais rien, euh, c'est celle de savoir si en, en, en vendant des produits et en vendant des services euh, qui sont euh, euh, éthiques euh, par, par, par design, c'est-à-dire qui, qui, qui, dès le moment de leur design, ont pris en compte un certain nombre de valeurs, eh bien, est-ce que euh, vous n'avez pas euh, la possibilité d'ouvrir de nouveaux marchés et de, de, de convaincre de nouveaux, de nouveaux clients C'est la question euh, qui, qui vous est posée et c'est à, à, à vous d'y répondre. Donc Ensuite, je les prends dans, dans l'ordre euh, Oui, attention, en revanche, euh, je pense que vous avez trié par non répondu et non pas par vote. La première, c'était celle de Kevin, il y a 15 minutes... Euh... Alors, comment Ah, d'accord. Pardon, pardon. Alors, mais peut-on et surtout veut-on éviter que le robot qui juge la personne noire soit lui-même raciste Alors, excellente question. Euh, tout dépend de la manière dont le robot, l'algorithme qui juge une personne, est programmé. Euh, si il est programmé à partir avec un algorithme d'apprentissage, comme c'est plus ou moins ce qu'on envisage aujourd'hui, à ce moment-là, le, le, les données d'apprentissage, les données qui permettent d'entraîner euh, l'algorithme, euh, sont absolument essentielles. C'est-à-dire, si vous prenez des, euh, des données euh, qui sont des comptes rendus de jugements passés, et que ces jugements passés ont été rendus par des juges racistes, eh bien le robot sera aussi raciste que les juges euh, qui l'imitent. Et là, le, le robot lui-même ne, ne fait qu'imiter. Donc euh, si les juges sont racistes, le robot le sera euh, également, c'est le, le principe de, de, de l'apprentissage. Euh, voilà, maintenant il y a euh, des moyens qui sont encore, euh, encore rudimentaires. Hein. Sont, on n'a pas encore résolu tous les problèmes, mais c'est des sujets... Euh, que beaucoup de personnes, euh, personnes euh, euh, investiguent, euh, sur lesquelles beaucoup de personnes font des, des, des recherches, qui est d'abord de comment nettoyer les données, c'est-à-dire comment donner des, à, à l'algorithme d'apprentissage des données les plus, les plus neutres et les plus justes possibles. Voilà, donc on sait que, par exemple, mélanger euh, des, des, des jugements qui viennent de différents tribunaux, et du Nord et du Sud, et des États-Unis, et éventuellement d'autres pays également, est une manière d'ajouter de, de la diversité. Euh, mais bien entendu, on ne peut pas se limiter à ça. Et donc, euh, il faut euh, aller plus loin euh, dans l'étude des biais qui est des algorithmes d'apprentissage et dans la manière de les euh, corriger. Alors, ça, ça répond peut-être aussi à la question de Magali, qui était juste derrière avec euh, 18 votes. Comment éviter que des biais des développeurs... Ah non, non, non pardon, c'est une question différente. Comment éviter que des biais des développeurs créent des technologies avec des biais Eh bien... Euh... À nouveau, c'est une très bonne question et la réponse est en ayant des développeurs qui ont la plus grande diversité possible. Euh, donc, euh, vous connaissez tous cet exemple qui est assez euh, sordide euh, où des, des, un, un algorithme de reconnaissance faciale qui était un algorithme d'apprentissage, donc avait été entraîné avec une base de données qui euh, contenait euh, quasiment exclusivement euh, des hommes blancs, euh, de, dont l'âge était compris entre 25 et 35 ans, euh, eh bien, avec une telle, une telle base de, de d'apprentissage, euh, forcément, l'algorithme avait un certain nombre de biais, il avait, euh, inco un, il avait euh, incomplètement compris ce qu'était un, un être humain. Et alors ça, bien entendu, si euh, les développeurs prennent leurs propres photos, euh, moins, il y a de, moins il y a de diversité parmi les développeurs, euh, moins il y a de diversité euh, parmi, euh, parmi les produits. Et euh, j'en profite euh, pour... Euh, vous incitez à dire à vos filles, à dire à vos sœurs, à dire à vos nièces, que les études d'informatique sont des études mixtes. Il semble qu'il y a un certain nombre de personnes qui croient que les études d'informatique sont des études qui sont réservées aux hommes et euh, il y a un vrai biais euh, de genre dans, dans, dans, dans notre communauté et il est important de, de lutter contre ce biais de genre. Il y a, a d'autres biais hein, qui ne sont pas uniquement des, des, des biais de genre, mais le biais de genre est en tout cas le plus visible et, et celui euh, contre lequel on lutte avec des résultats très, très limités depuis de, de nombreuses années. Donc il faut vraiment euh, que tous ensemble, nous contribuions à euh, un changement des, des mentalités et que euh, nous euh, construisions des, des communautés plus, plus diverses. Alors, un mot sur les problématiques liées à la position dominante des géants comme Facebook, censure, manipulation de masse, addiction. Comment faire face à ces Je pratiques Je vous permets juste, enfin, oui. ça sera la dernière question bien, doute, au bien. niveau du timing. Euh... Alors, malheureusement, il faudrait 45 minutes pour répondre juste à cette, à cette question. Il est vrai que le monde de l'informatique est un monde de géants, et il y a de bonnes raisons pour ça. La structure des coûts fait que, quand deux entreprises fusionnent, les coûts diminuent, et puis le, le, le, le service est le, est le même. Donc ça, ça favorise les, les grosses entreprises. Il faut toujours se souvenir que ces, ces, ces géants sont des géants au pied d'argile, et en particulier, ils sont très sensibles à leur image. Donc Facebook par exemple a reculé parce que un certain nombre d'utilisateurs d'Instagram euh, c'était plein euh, d'un de, changement des, euh, des conditions générales d'utilisation et euh, et donc euh, ça a été euh, un bras de fer, un bras de fer qui était purement symbolique, purement une question d'image, mais qui a fait reculer Facebook. Donc Facebook n'est pas si puissante que ça. Alors c'est pas assez compliqué de faire reculer Facebook, hein. je ne suis pas naïf à ce point-là, mais enfin ça reste toujours possible et il ne faut surtout pas se censurer soi-même quand on est face à, à, à une telle entreprise, euh, une, une campagne de presse, et, et nous maîtrisons nous aussi des, des outils de communication, il n'y a pas que Facebook, et vous en raison un certain nombre, euh, permet, euh, permet d'aller, euh, d'entrer dans un rapport de force avec ces entreprises, ce qui est extrêmement euh, extrêmement important. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette question. Merci, merci pour, pour votre temps. Merci à vous. Au revoir, merci. Hop. Jérôme, je te laisse euh, du coup, la parole pour la conclusion. Merci Morgane. Je vais essayer de partager correctement mon écran. Voilà. Bon, et eh ben voilà, un 20e forum. Euh, de boucler euh, c'est et dans des conditions euh, que l'on que l'on connaît et malgré cela euh, bien, vous avez tous été au rendez-vous euh, on est on était au moins quasiment aussi nombreux que sur un forum présentiel euh, et je dois dire que ça me ça me réjouit vraiment euh, donc euh, ben, je voulais d'abord euh, vous remercier vous tous euh, d'avoir euh, euh, d'avoir répondu présent euh, à cette, cette cette édition très spéciale dans cette année très spéciale et étrange euh, où se mêlent euh, crise sanitaire crise politique etc euh, crise climatique enfin bon bref y a, euh, on est c'est c'est c'est 2020 quoi voilà je pense que tout le monde se souviendra de 2020 moi personnellement j'ai j'ai acheté un t-shirt où c'est marqué j'ai survécu à 2020 même si 2020 n'est pas encore terminé voilà euh, et puis, c'était quand même le seul forum PHP euh, dans lequel vous pouviez vous balader en slip euh, sur Work Adventure, bien sûr. Bon, voilà, on a même aperçu un bébé avec un couteau, euh, sans compter les Jack-o'-lanternes et les fantômes. Hein, Brace yourselves, Halloween is coming. Euh, donc, bon voilà, c'était assez, assez rigolo et euh, visiblement, euh, Work Adventure a bien, a bien plu à... Uh, uh, beaucoup d'entre de, beaucoup nous. Uh, bien sûr, merci à uh, tous nos sponsors, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Uh, surtout par les temps qui courent. Donc merci à Globalis, merci à Camping, Presta Concept, Joli Code, Cidu, Cigral. Vestir collective, Monsieur Biz, Dédit Agency, Létilleul, Vanois, Highway, euh, you rock euh, Et euh, je, je, je vous donne rendez-vous euh, l'année prochaine. Euh, J'espère que, que, que vous serez toujours aussi présent auprès de la communauté. C'est fondamental euh, qu'une que, que communauté open source soit soutenue par... Euh, par des entreprises par des par des, des institutionnels euh, pour faire vivre cette cette communauté et en l'occurrence celle de la communauté française php merci également à work adventure j'en ai dit un mot tout à l'heure euh, sachez que euh, work adventure est, est aussi euh, disponible pour tout un chacun aujourd'hui euh, pour aujourd'hui gratuitement en tout cas euh, donc, c'est une expérience très intéressante en entreprise. Hein. Vous pouvez euh, aller sur le site de Work Adventure et, et, vous, amuser, euh, et, vous, et vous amuser avec vos collègues et, euh, sur des maps qui sont euh, préconçues. Pré euh, et donc, du coup, merci à The Coding Machine derrière qui a, qui a fait tout ça. Euh, merci également à tous nos speakers. Ce serait trop long de tous les énumérer, euh, mais euh, merci vraiment à vous tous. Euh, c'est je pense que tout le monde tout le monde aura pu se rendre compte de la qualité de vos, de, de vos présentations à tous sur des sujets aussi bien techniques que donc, sur nos confaliennes qui sont maintenant une une comment dire une coutume euh, donc, euh, ce soir où euh, Gilles de, nous a parlé euh, d'éthique, et je pense que c'est vraiment très très important aujourd'hui de, euh, euh, de réfléchir à ce que l'on fait euh, et de, de, de, de réfléchir à la portée de nos actes euh, et de nos, de, de, dans notre travail déjà. Euh, voilà. euh, et bien sûr, si vous, si vous avez apprécié euh, et même, enfin, euh, même si vous n'avez pas apprécié également les, les, les présentations, euh, notez les, les, les présentations sur Joinin, s'il vous plaît. Euh, ça, ça, ça permet, euh, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, ça permet de donner du feedback aux euh, au speakers. Euh, alors bien sûr, privilégions toujours le, le, le, euh, le feedback constructif. Souvenez-vous de ce que de la, de la conf d'Agnès à ce sujet. Euh, c'est important pour tout le monde pour que, pour que l'amélioration voilà, la, continue donc euh, voilà retrouvez-les sur Joinin, sur WorkAdventure vous retrouvez le lien directement euh, dans, à côté de la machine à café alors bien sûr, rencontrez les antennes euh, la plupart sont déjà euh, sont déjà présents euh, dans, dans ces différentes antennes euh, on en a quand même beaucoup maintenant et euh, bah, voilà, choisissez celle qui est près de chez vous alors, je vais vous dire un mot au sujet de l'AFUB Day 2021. Euh, comme vous disait Cécile, eh bien, il y a quelques petites surprises. Rendez-vous le 28 mai euh, dans quatre villes euh, différentes. Euh, Lille, qui est une habituée, Rennes, Tours et Toulouse. Toulouse qui sera pour euh, une première. C'est vraiment la toute première année. On est super euh, super content que euh, Toulouse puisse euh, euh, organiser un hein, AFUB Day. C'est euh, vraiment top euh, Tours pour qui ce sera la deuxième année, tout comme Rennes. Donc on a des, des communautés qui sont vraiment en pleine croissance. Lille, j'en parle pas évidemment, euh, Lille est déjà bien bien installée euh, dans, dans, dans, cette, euh, dans cette dynamique. Donc euh, voilà, ben, rendez-vous l'année prochaine, on l'espère en présentiel. Le cas échéant, bien sûr, on proposera un, un, un fallback euh, en ligne. Si c'est nécessaire, croisons les doigts pour que ça ne soit pas le cas. Et du coup, portez vos masques. Euh, le CFP pour les Affubdes euh, est ouvert euh, d'ores et déjà, euh, tout comme la billetterie d'ailleurs. Donc Le CFP est ouvert jusqu'au 23 novembre. Proposez vos présentations bah, en, en solo, en duo. Vous pouvez tout de suite proposer un sujet. Pas besoin d'avoir un truc super construit, tout ça. N'oubliez hein. pas qu'on a un programme d'accompagnement des speakers. Euh, et on, chacun se fera un plaisir de, de, de vous accompagner si c'est la première fois que vous, vous proposez un talk. Au contraire, c'est vraiment, vraiment bien. C'est aussi une façon de contribuer à la communauté. Euh, et c'est important. Et puis Du coup, bah, faites passer le mot, hein, s'il vous plaît. Et puis, bon, bah, je le redis. Merci à vous, merci à vous d'avoir été présent. Ne serait-ce que le fait d'être présent, c'est aussi participer euh, à la communauté. Euh, et vous voyez, contribuer à l'open source, c'est pas juste contribuer du code, euh, on dira jamais assez. C'est aussi être présent à ces événements, c'est aussi organiser des événements, c'est aussi proposer un retour d'expérience comme on en a eu. Il euh, y a plein de façons de contribuer à l'open source, Sarah l'a d'ailleurs précisé dans son talk, euh, et du coup, j'en profite. Euh, j'en profite pour dire que, euh, ben, un appel aux adhésions, bien sûr, les adhésions de la FUP. À la FUP, euh, c'est aussi une façon de participer à la communauté open source et de permettre euh, de d'organiser, de, de continuer à organiser euh, ce, ce type d'événements, euh, de les rendre encore euh, plus attractifs, encore mieux, mieux, mieux, mieux, mieux. <rire> voilà. Euh, et, et puis, euh, ben. Nous sommes une association, la FUP est une association de loi 1901 et euh, eh bien, en, très bientôt on va changer de, de, de bureau comme les statuts l'exigent, on va faire de nouvelles élections euh, et donc je lance un appel à candidature pour le bureau 2021 euh, que, je, je, enfin, que je présenterai en début d'année. Euh, et donc bah, je vais avoir besoin forcément de, de monter une équipe toutes tout les, euh, tout les euh, euh, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues euh, donc merci d'avance à vous euh, si, euh, si vous souhaitez venir participer vous êtes aussi, vous pouvez aussi venir participer à la FUP sans forcément faire partie du bureau il y a différents pôles etc enfin, bref, si, ça, si ça vous intéresse n'hésitez pas à venir nous en parler ce euh, soit sur Slack, soit par email soit en bouche à oreille donc voilà et bien sûr pour terminer merci à toute l'équipe bénévole qui a permis d'avoir euh, euh, d'organiser cet événement euh, avec une, une participation sans faille euh, c'est euh, un travail de longue haleine hein, un forum PHP et puis aussi les affûts et là en l'occurrence le forum c'est un gros événement qui demande beaucoup de euh, euh, beaucoup d'énergie donc, merci à vous tous euh, d'être là euh, et d'avoir euh, permis un, un si bel événement euh, en ligne et de l'avoir rendu aussi vivant. Voilà, je vous dis donc à l'année prochaine pour le forum euh, et aussi à l'année prochaine pour, euh, le, euh, pour la FUB Day. Euh, sur ce, eh bien, je vous salue. Si vous pouvez continuer à à venir discuter sur WorkAdventure. Adventure, euh, peut-être qu'on pourra essayer de se faire un petit screenshot de groupe, je sais pas, quelque chose comme ça, ça pourrait être rigolo. Voilà, merci à tous, euh, et puis bah, j'espère vous voir vous voir en vrai euh, bientôt et euh, un petit coucou bah, aux membres que j'avais pas vu du coup parce que <rire> j'avais l'écran, euh, j'avais mes slides devant moi, donc euh, voilà. Merci et eh bien donc à l'année prochaine